Bonjour à tous et bienvenue sur Diète, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, vidéo recette. Je vous propose donc un apéritif dinatoire léger et gourmand, pour que vous puissiez recevoir votre famille et vos amis en toute tranquillité durant les soirées d'été sans vous poser euh, la question, sans vous tracasser de votre poids. Alors pourquoi est-ce que je vous propose cette vidéo Tout simplement parce que lors de mes consultations, tout le mois de juin, ça a été la peur la plus exprimée de la part de mes patients. Comment est-ce que je vais faire avec tous les apéros, puisqu'ils sont beaucoup plus fréquents en cette saison il y a eu aussi la peur des barbecues et pour cela je vous proposerai un article que je vous diffuserai au mois d'août. Donc rendez-vous sur mon Instagram et sur ma page Facebook qui s'affiche ici, ainsi que sur mon site internet www.educadiette.solenebenimeli.fr pour pouvoir voir les articles que je vous rédige. Aujourd'hui, nous sommes dans un magnifique camping en Bretagne. Je suis en vacances avec ma famille et d'ailleurs c'est ma fille Inata qui m'a assistée pour faire cette vidéo aussi bien en cuisine que derrière la caméra. D'ailleurs, Inata fait un petit coucou à la caméra. Allez, on va vous montrer euh, notre, euh, notre table d'apéritif d'inatoire. Mais avant cela, je vous rappelle, puisque je vous ai parlé de mon site internet, que vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous en ligne directement dessus. D'ailleurs, que vous habitiez à mille la forêt ou pas, et même en fonction de votre possibilité de mobilité, je peux vous recevoir à distance. Je peux faire des consultations par Skype ou par WhatsApp ou même par téléphone si vous le souhaitez. Donc allez, rendez-vous sur mon site internet et prenez votre rendez-vous Allez, Inata, tu viens, on va montrer la table Alors, on vous propose des petits toasts d'aubergine avec un concassé de tomates, des petits toasts d'endives avec une rillette de saumon, fromage blanc et basilic, des petites tomates cerises façon pomme d'amour avec des graines de sésame, des brochettes melon-pastèque, un plateau de crudités et de crevettes avec une petite sauce euh, yaourt brebis citron coriandre et chalotte, sel et poivre. Et puis des petits maquis euh, de courgettes euh, avec une rillette de thon au fromage frais euh, allégé. Voici donc les ingrédients dont vous aurez besoin. Alors, du fromage blanc euh, à 0% de matière grasse, du fromage frais euh, light du thon en miettes au naturel, du saumon en miette au naturel au niveau des aromates ciboulette, euh, basique, coriandre, persil de l'ail et de l'échalote des crevettes fraîches en ce qui concerne les légumes une belle aubergine avec un gros diamètre euh, des tomates euh, bien charnues des courgettes concours Carottes, endives, des petites tomates cerises, un yaourt à la brebis au citron, des pics à brochettes, pastèques, melon, sel, poivre, miel et huile d'olive. Nous allons commencer par les brochettes de pastèques et de melons. Alors pour ceci nous avons besoin donc de pastèques et de melons. Deux pics à brochettes, d'une planche à découper et d'un bon couteau. Oui, on est au camping, mais nous, on ramène quand même euh, nos bons couteaux. Voilà, une fois que vous avez coupé euh, la pastèque et le melon en gros morceaux, il vous suffit tout simplement de les embrocher sur les pics pour faire de jolies brochettes. Voici les ingrédients qui vont vous permettre de réaliser les maquis euh, à la courgette et au thon. Alors, les ingrédients donc on a dit du toit naturel un fromage frais light de la ciboulette que j'ai émincée vous avez vu j'en ai gardé quelques grandes tiges pour faire la décoration la courgette coupée en lamelles assez fines qu'on va cuire tout à l'heure à la vapeur et puis bah, sel et poivre donc là je suis en train de faire la, la garniture euh, au ton. donc j'ai mélangé un peu de fromage frais dedans, on va mettre la ciboulette voilà pas trop parce que euh, le thon c'est salé et par contre du poivre, Hop. vous voyez ça fait une brillette de thon et puis pour les courgettes on va pas les cuire à la vapeur ici puisqu'on est au camping donc je les ai mis dans un plat qui va passer au micro-ondes avec un tout petit fond d'eau, on va juste les poivrer, les saler pardon et puis aussi les poivrer et on va les passer un petit peu au micro-ondes. Voilà, donc là c'est prêt. Voilà, en fait ça a surtout permis de euh, les ramollir, ce qui va nous permettre de mieux les manipuler. Donc on va réaliser le maquis. Donc on met la garniture au ton sur la lamelle de la courgette, le petit brin de ciboulette qui va dépasser et qui va permettre de faire une décoration et on roule. et voilà hop ça nous fait quelque chose de sympa pour réaliser les toasts endives euh, rire de saumon il vous faudra donc des endives avec des belles feuilles qui vont justement servir de canapé du tour naturel, du fromage blanc à 0% de matière grasse, du basilic que j'ai émincé, du sel et du poivre. Donc c'est tout simple, euh, il vous suffit de mélanger la garniture et de l'étaler délicatement sur euh, les endives. Et voici le résultat Alors pour faire ensuite des toasts d'aubergine avec un concassé de tomates, il vous faudra donc, comme je disais, l'aubergine avec un gros diamètre de façon à pouvoir couper des tranches comme ça, euh, un petit centimètre d'épaisseur, un petit centimètre. Des tomates à chair généreuse, de l'ail, sel, poivre, huile d'olive, persil frais. Et puis une poêle parce qu'en fait, on va faire griller euh, les tranches d'aubergine légèrement grillées dans de l'huile d'olive. Donc, on a dans la poêle chaude, on met un filet d'huile d'olive. Pas trop parce que l'huile, a cette propriété quand la poêle est bien chaude de pouvoir bien être fluide et donc de s'étaler facilement. Ensuite, on met les toasts d'aubergines à griller. Donc là, les aubergines, elles sont bientôt prêtes sur une face. On les assaisonne, sel, poivre, hop, ou l'inverse. Et on les retourne. Vous voyez, juste juste saisie quoi. pendant qu'elle cuise euh, sur l'autre face je vous montre comment est-ce qu'on fait le concassé euh, de tomates donc ici j'ai fait des, petits, des tout petits carrés avec euh, les tomates à chair généreuse j'ai émincé le persil et j'ai pris une petite gousse d'ail et j'en ai fait des tout petits morceaux voilà on le mélangera bien et surtout on assaisonne avec du poivre et un petit chouïa de sel. Donc là ça y est, les aubergines sont prêtes. On va pouvoir éteindre et puis euh, les disposer sur l'assiette. Vous voyez, elles sont juste grillées. Allez hop Donc vous voyez, les aubergines, elles rétrécissent assez à la cuisson. C'est pour ça que je vous recommande de prendre une aubergine avec un gros diamètre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à installer le petit concassé de tomates dessus. Alors bien sûr, il faudra proposer à vos invités des petites assiettes avec des petits couverts. C'est vraiment euh, apéritif dînatoire. Donc... Euh... On est sur des amuse, des amuse bouches mais aussi des petites dégustations en assiette comme ça vos invités seront bien satiété quand ils vous quitteront. Et pour euh, cette recette, donc euh, des petites pommes d'amour de tomates cerises à la graine de sésame. Vous avez donc besoin de tomates cerises, de graines de sésame, d'huile d'olive, de miel et de pique. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir euh, un liant qui va permettre de coller les graines de sésame sur les tomates cerises. Donc là, moi, j'ai envie de mélanger de l'huile d'olive pour faire un peu sucré-salé avec un petit peu de miel. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Juste de quoi pouvoir les, les tremper. Voilà, de l'huile d'olive et un petit peu de miel. Toc. Donc là, on fait un départ à froid hein, sur la casserole. Et quand en fait le miel sera dissous dans l'huile d'olive, ce sera bon. Donc là ça y est, l'huile et le miel sont bien chauds. Tac. Donc l'idée c'est de prendre une tomate, hein, de la piquer, de la tremper d'abord dans ce mélange. Puis ensuite dans la graine de sésame. J'espère que cette vidéo recette vous a plu et qu'elle vous permettra de vous amuser lors de vos apéritifs en vous faisant plaisir. En attendant, si les vidéos recettes vous intéressent, je vous propose de retrouver ici euh, ma recette sur le brocoli. J'ai aussi fait des recettes sur les tagliatelles et puis beaucoup d'autres vidéos conseils. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne Indiate, so c'est gratuit et ça le restera. Donc je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo et en attendant, régalez-vous bien and <laughs>